Depuis plusieurs mois, des actes racistes, antisémites se développent dans notre pays. Des hommes, des femmes sont agressés en fonction de leur religion, de leur apparence vestimentaire, de leur couleur de peau, qu'ils soient français ou étrangers. Nous ne pouvons pas le tolérer. La parole raciste, antisémite est libérée dans notre pays. Dans notre pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le 2 décembre prochain, je défendrai à l'Assemblée nationale une résolution proposant de rappeler seulement un texte qui existe dans notre loi et qui vise à rendre inéligible tout homme, toute femme qui serait condamné pour des propos racistes ou antisémites. La loi doit s'appliquer. Toute la loi, rien que la loi. Pour soutenir cette résolution et surtout pour dire tous et tous ensemble, qu'il ne faut plus laisser de paroles racistes ou antisémites se développer dans notre pays, je vous invite à signer cette pétition qui doit pouvoir nous rassembler tous ensemble, dans la diversité de nos opinions, mais dans le rassemblement des valeurs de la République française, de la fraternité et de l'égalité qui nous est si chère.